La pintade, la chaleur, ça la craint pas. Le soleil, ça la craint pas, mais le poulet, il ne sera jamais au soleil. Donc, si vous avez un parcours qui a pas d'arbre, le poulet ne sortira pas. La pintade sortira, mais le poulet non. Je m'appelle Banfell René, je suis exploitant agricole depuis 30 et quelques années. Je suis une ferme céréales et asperges en conventionnel. Voilà. Et puis deux élevages, un label et un traditionnel. Voilà. Alors le, le bâtiment a été fait en 97 et le parcours a été fait tout de suite en, en 97 parce qu'on a un cahier des charges et en, il faut 2 mètres carrés par poulet. Comme on met 4400 poulets, il faut 8800 mètres carrés. En pentade, il y a 5200 têtes, donc il faut 10400 mètres carrés. Et comme je faisais des dindes, je faisais 3000 dindes, il fallait 3 mètres carrés par volaille. Donc j'ai un parcours de 15 000 mètres carrés que j'occupe pas tout le temps parce que suivant la... Les volailles qu'il y a, elles n'y vont n'y vont pas, puis suivant les conditions climatiques, si c'est en été, si c'est au printemps, si c'est en hiver. Quoi. Mais en Pintade, en ce moment, il y a 10 200 mètres carrés. Et donc là, j'ai un petit parc euh, que les Pintades vont au début, et après j'ouvre le grand parc quand elles sont plus grosses. Donc j'ai planté des arbres, Alors, on nous avait dit de planter ce qu'on voulait. Donc j'ai planté des, des arbres à gros feuillage. et puis en bas, j'avais planté un petit verger pour, pour nous. Quoi. J'ai demandé un peu, un peu à tout le monde et puis j'ai fait à ma façon à moi, quoi. Non, disons, j'ai eu des conseils, puis bon, après, les conseils, ben, on les affine comme on veut, hein. on n'est pas obligé de les suivre à la lettre. Ni de... Le principal, c'est que ça soit euh, herboré, voilà, herboré avec de la verdure. Mais bon, il y a des parcours qui sont moins... Il y en a qu'avec le cahier des charges, ils ont planté 3-4 arbres, puis bon, ils se sont dit, ça suffit. Voilà. Mais moi, comme j'avais un petit parcours, de euh, toute façon, on ne peut rien faire sous, Autant planter des arbres, que les bêtes soient bien et qu'on puisse profiter de quelque chose. Quoi. Euh, non, non, disons que j'aurais peut-être planté plus de feuillus parce que les arbres fruitiers, euh, avec la, la fiante des volailles qui y a par terre et tout, ils, ils arrivent à périr. Quoi. On a beaucoup de mal à les tenir en vie que les autres. Ben, vous voyez, ils, ils poussent naturellement, ils... les pruniers, les pommiers, les abricotiers, ils ont du mal à tenir par rapport aux, aux fientes des... des volailles et tout quoi. C'est plus facile, ça les... Voilà. notamment les autres arbres, ça va bien, hein, je veux dire. Et puis ça fait quand même plus de feuilles. Elles sont à l'ombre complètement en dessous. Et, et puis euh, le problème qu'il y a, c'est qu'ici on a aussi des rapaces, des buses. Alors quand elles sont cachées, euh, elles ne les voient pas. Ben non, c'est l'idéal. Bah ben oui, parce que les volailles sont dehors, elles sont à l'air, elles respirent le bon air, elles mangent l'herbe dessous, elles mangent les feuilles. Elles... Bon, moi j'ai des fruits, elles mangent les fruits, mais ça c'est pas une obligation d'avoir des fruits pour leur faire manger. Elles sont dehors, elles grattent, elles. Moi je dis c'est bien. Bah ben, disons que. Elles, sont, elles courent moins, elles sont plus. Euh, disons que quand il n'y a pas d'arbre, ben elles courent, elles promènent d'un côté, elles promènent de l'autre, que là vous venez, en, vous voyez, elles sont toutes dessous, elles ne bougent pas, pratiquement pas. Des fois vous arrivez, elles sont couchées. Elles ne sont, elles sont pas excitées comme s'il n'y avait pas d'arbre, que quelque chose leur court après ou que leur fasse peur. Voilà. C'est vrai que la pintade, ça court beaucoup, mais le poulet, ça reste des journées, vous les sortez le matin, elles sont couchés jusqu'au soir sous le même arbre. Hein. C'est vrai que le soir, quand elles rentrent, elles mangent bien. Elle... Et justement, est-ce qu'il n'y a pas de difficulté à rentrer les volailles Ah non, les pentas, ça rentre. C'est impeccable. Vous tapez dans les mains, vous fermez la première trappe, la deuxième, vous arrivez au dernier. Moi, je les rentre tout seul. Des fois, il faut être deux. Mais en, en ce moment, je les rentre tout seul Parce que plus on les sort bonheur quand elles sont petites, plus elles apprennent à rentrer. Et plus elles rentrent vite. Que le poulet, le poulet lui rentrera si c'est nuit. Et si c'est pas nuit, il ne rentrera pas. Par contre, la pentade, il faut la rentrer, sinon elle ne rentre pas. Elle va se coucher devant les trappes ou dessous un arbre, elle ne rentrera pas. Ah ben, disons qu'au milieu, quand il y a les feuilles, l'herbe pousse moins vite. Mais en plein hiver et à l'automne et au printemps, il n'y a, a pas de feuilles, l'herbe pousse à une vitesse grand V. C'est pour ça qu'il y a des moments, comme là, il n'y a, a pas pratiquement pas d'herbe. si vous seriez venu au printemps, des pentades qui ont 10 ou 11 semaines, ben, il y a encore de l'herbe parce qu'elles ont... Elles n'ont pas sorti trop tôt et avec la luminosité l'herbe est bien plus développée. Mais bon, le principal c'est qu'elles aient un parcours, quoi. ne demande pas un parcours herbé parce que ce n'est pas possible d'en avoir un ou alors il faudrait avoir deux parcours. Changer un coup d'un côté, un coup de l'autre, parce que la vitesse où elle mange l'herbe, ça ne va pas. Ben, c'est un terrain qui ne sert plus à rien, quoi. qui est déclaré en autre utilisation. Quoi. Parcours, ben oui, c'est un, un peu un manque à gagner, mais ce qu'on gagne dans le bâtiment en plus, on le.. On le prend sur le... Parce que là, on ne peut pas... Ce que je disais à votre collègue, là, un parc comme ça, le, le grand parc, à la rigueur, on peut le travailler. C'est on, on est pas interdit de travailler. Mais quand les volailles sont petites et qu'il y a du maïs ou du tournesol on ne peut plus les rentrer après. C'est plus possible de faire entrer des volailles, on les perd. Ce n'est pas... pas compatible. C'est vrai que ça fait un hectare et demi qui sert à... Enfin, moins un hectare, quoi. Parce que là, ça va, mais... Ça ne sert à rien, mais bon, c'est un choix. Hein.